Bonjour, je suis Ouli Balza, je suis coach et entrepreneuse. Et du coup, j'aide des personnes qui ont besoin de mieux se connaître, qui ont besoin de gagner confiance en elles et qui ont quelque chose de singulier en fait. Et je les aide à trouver un projet dans lequel elles peuvent mettre ça en œuvre et comment elles peuvent aussi créer de l'impact à partir de qui elles sont.